C'est bien connu, c'est Coca-Cola qui a inventé le Père Noël. C'est faux. Ben en fait, c'est pas mal plus compliqué que ça. Pour comprendre Noël et tout le rituel religieux et païen qui s'est développé, on ne peut pas se contenter de s'arrêter à une compagnie de boissons gazeuses qui produit un liquide plus que douteux. Excusez, mais je n'ai jamais été très fan de la diète boisson. Noël est devenu une fête universelle dont les origines remontent à longtemps avant le christianisme. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, cette délicieuse, joyeuse fête de Noël. Pour comprendre les origines de Noël, il faut remonter dans l'Antiquité. À Rome, on profite de l'occasion pour célébrer Saturne, Dieu qui donne la prospérité et qui a appris aux hommes l'art de cultiver la terre. Les rituels sont alors liés à la fête du solstice d'hiver, mais aussi au culte de Mitra qui vient de la Perse et qui a été amené par les légions romaines. Disons qu'on y voit de nombreux points similaires avec le culte de la nativité. Mitra est souvent représenté comme un poupon dans une grotte. Il est le sol invictus, le soleil invaincu, qualificatif qui va aussi être utilisé pour Jésus, mais revenons au saturnal et à Rome. La fête de décembre est alors chère au peuple romain qui trouve l'occasion de se rassembler lors d'un rituel en fin d'année, synonyme que le grain qui a été stocké peut enfin être consommé. On célèbre Saturne dans un des plus vieux temples du Forum. Un banquet est donné, il rassemble toutes les familles. Bientôt, la fête est annuelle. Quand Jules César réforme le calendrier, les Saturnales s'allongent dans le temps. Ainsi, sous la République, les festivités durent deux jours, mais l'augmentation du nombre de jours fériés fera bientôt des Saturnales une fête qui se déroule sur une semaine. À l'époque de Caligula, la fête s'étend donc du 17 au 23 décembre. Sur les sept jours fériés donc, pas de guerre, pas de travail, pas d'école, seul le premier jour est consacré aux obligations religieuses, tandis que les six autres ne sont que banquets, carnaval, orgies, champs scènes ou grivoiserie, nombreux sont ceux qui se jettent à corps perdu dans les jeux de hasard. Tout est alors autorisé, l'ivresse, les jeux, la débauche, et on en profite amplement. Certains citoyens préfèrent alors porter des vêtements plus amples qui conviennent mieux pour épouser les nouvelles formes de la bombance. L'atmosphère s'échauffe alors vite et les festins où se mêlent maîtres et esclaves voient alors des plaisanteries grivoises envahir les conversations. Il n'est pas rare de voir ces mêmes esclaves singer leurs maîtres, contrefaisant l'attitude tyrannique de l'un ou les mimiques capricieuses d'un autre. Bref, l'irrévérence est au programme durant une semaine, les mascarades envahissent la ville, les déguisements font partie de la fête, les soldats se transforment en femmes, n'hésitant pas à parodier les filles publiques. Il ne s'agit pas seulement de fête, mais de renversement des codes sociaux. Les chrétiens vont ensuite reprendre cette fête en y ajoutant la naissance de Jésus, soit la naissance sur la terre d'un Dieu qui est fait homme. La date n'est pas choisie au hasard. Il fallait faire oublier ou plutôt adapter les nouvelles croyances. Ce qui est pratique, c'est qu'on ignore la date de la naissance du Christ. Elle n'apparaît nulle part dans les évangiles. La date du 25 décembre a été arbitrairement choisie, mais pas tant que ça. Pourquoi ben Parce qu'il fallait se rapprocher des autres traditions religieuses. Le Christ, qui apportait la lumière céleste, devait être lié au solstice d'hiver qui était ancré dans les populations. Cette idée vient du calendrier agro-liturgique, dont j'ai déjà parlé dans d'autres capsules. La célébration de Noël ne prend cependant pas le caractère qu'on lui connaît aujourd'hui, il y a une fête beaucoup plus importante c'est Pâques. Mais durant le Moyen Âge, le cycle de Noël est souvent le témoin d'un moment qui dépasse les bornes de la moralité que l'Église tente d'imposer, la fête des fous. Se déroulant trois jours après Noël, le 28 décembre, fête des Saints Innocents, on observe un rituel qui, pour s'en amuser, renverse les codes sociaux, encore une fois. On élit le roi ou le pape des fous, mais pour avoir droit à cet honneur, il faut passer la tête dans le trou d'une planche et faire la grimace la plus laide, scène que Victor Hugo a croquée dans Notre-Dame de Paris. Au 6e siècle, on instaure le temps de préparation à la venue du Christ, l'Avent. La fête de Noël constitue un moment fort dans le calendrier on décore la maison, on s'habille en neuf, en campagne on tue le porc et on nourrit la maisonnée, on sort l'aider, mais il faut surtout assister aux processions et aux tableaux vivants devant les parvis des cathédrales, question de raffiner ou de se rappeler ses connaissances sur la passion du Christ. Viennent ensuite les trois messes qui en anglais donnent le nom à la fête avec christ mess, Christmas donc, messe du Christ. Christmas, et arrive le repas où on sert des ragoûts, des oiseaux, des poissons, du pain, et en Angleterre, le fameux plum pudding. D'où vient donc le Père Noël? Disons que le personnage a subi de grandes transformations au cours de l'histoire et qu'il a toujours su s'adapter aux besoins de la société. Au départ, il y a Saint-Nicolas qui est un évêque ayant vécu à la fin du IIIe siècle au sud de l'actuelle Turquie. On raconte que par sa générosité, il aurait réalisé des miracles. Saint-Patron et protecteur des petits-enfants et de la Lorraine, Saint-Nicolas est fêté tous les 6 décembre date de sa mort dans l'Est et le Nord de la France ainsi que dans de nombreux pays d'Europe, Allemagne, Belgique, Pays-Bas et Autriche. Il fait le tour des villes pour récompenser les enfants sages, devenant par le fait même l'ancêtre du Père Noël qui parcourt le monde pour distribuer des cadeaux aux enfants méritants. Appartenant aux saints les plus populaires, Saint-Nicolas a alimenté une multitude de légendes. Il aurait donné de l'argent à trois jeunes filles pauvres pour qu'elles puissent avoir une dot et se marier. De plus, il aurait sauvé de la tempête un bateau portant une cargaison de blé pour la ville de Myre. Capsule linguistique Santa Claus est le nom de Saint Nicolas en anglais. Transcription de la prononciation américaine de Saint Nicholas. Saint Nicholas santa claus voilà vous avez compris arrive bientôt le monde contemporain noël autrefois période de recueillement religieux entre avec les grands magasins dans l'ère de la commercialisation et bientôt de la surconsommation dans les années 1870, on comprend l'intérêt que représente ce moment dans l'année et on investit massivement pour développer et encourager la consommation. Macy's à New York s'impose comme le quartier général de Santa Claus dans les années 1860. C'est d'ailleurs au cours de cette décennie que le journal new-yorkais Harper's Illustrated Weekly représente Santa Claus, vêtu d'un costume orné de fourrures blanches et d'une large ceinture de cuir. Santa Claus, cet homme vieux, avec la barbe et un vêtement rouge saillant, est ensuite repris par Coca-Cola en 1931 par l'artiste Aden Sunblom dans le Saturday Evening Post. Santa Claus, figure paternelle qui affirme que tout le monde doit s'efforcer de rendre les enfants heureux, est alors vivement soutenu par les campagnes publicitaires des grands magasins afin d'offrir, dans la tradition des étrennes, des cadeaux au plus grand nombre. Grâce à la mainmise des grandes maisons de commerce sur l'imaginaire et le symbole de la saison, Noël devient peu à peu une pièce dans l'engrenage qu'est la société de consommation. Toute forme de produit devient ainsi marchandise, tendance que le 20e siècle va pousser dans ses retranchements les plus extrêmes. C'est l'heure de cadeaux Avant le 19e siècle, disons que c'est plus sobre, pas mal plus sobre. En fait, il n'y en avait juste pas. Les seuls cadeaux qu'on s'offrait étaient les étrennes, soit au changement d'année. Cependant, avec l'arrivée des grands magasins et de la commercialisation, on veut, c'est-à-dire les magasins, veulent avoir une plage de vente plus importante que les étrennes. On commence à faire de la publicité pour que les parents offrent des cadeaux aux enfants également à Noël et naît peu à peu la tradition. Des cadeaux. C'est l'heure des cadeaux. On commence par donner des noix et des oranges. Oui, la fameuse orange dont vos grands-parents vous parlaient. Puis les cadeaux se développent de plus en plus. On diversifie carrément ce qu'on offre. Le shopping des fêtes devient une véritable culture populaire. Ce nouvel intérêt s'explique aussi par le déplacement de la fête du jour de l'an à celle de Noël. Le capitalisme industriel se manifeste dans l'instance mise sur l'achat et aussi sur l'achat des cadeaux. Le mois de décembre devient peu à peu le temps des étrennes. La bourgeoisie impose la mode de donner des cadeaux à Noël à tout le monde, et bien sûr, spécifiquement aux enfants. On assiste d'ailleurs à tout un modèle manufacturier qui se spécialise dans les jouets pour enfants. Ces derniers acquièrent une valeur dans le système économique en ce que leur présence et leur existence légitiment de plus en plus une dépense pour leur confort et leur loisir. loisirs. Ouais, depuis quand et surtout pourquoi? Le sapin Codifère qui est toujours vert vient de l'Est. Il est lié aux mystères médiévaux, ces pièces de théâtre religieuses que l'on faisait devant les églises. On plantait ainsi sur les parvis des églises un arbre qui restait toujours vert, symbole de l'arbre du paradis, donc aussi de l'arbre de la connaissance. On y mettait des boules rouges en rapport avec le fruit défendu, symbolisant l'arbre du malheur et du bonheur perdu. On trouve même des exemples où c'était des hosties qu'on y mettait, car c'était aussi l'arbre du rachat des péchés. Cette tradition bien établie en Europe de l'Est va peu à peu immigrer aux États-Unis avec le courant migratoire du 19e siècle et revenir en Europe après. Mais au 17e et 18e siècle, les sapins sont illuminés par des petites bougies. Ouais, C'est pas idéal, hein, parce que des bougies puis des sapins, ça fout le feu souvent. Il faut attendre 1880 pour que les premières décorations électriques apparaissent aux États-Unis. Jusqu'en 1950, c'est en majorité en Allemagne et en Europe de l'Est que sont produites les décorations de Noël. Les personnages sont généralement fabriqués en coton et les cheveux d'ange en fibre métallique. Quant à la boule de Noël, il s'agit à l'origine d'une pomme. C'est en 1858 qu'un artisan verrier a l'idée de créer la boule de Noël telle qu'on la connaît aujourd'hui, à la suite d'un hiver particulièrement rigoureux qui avait eu des conséquences dévastatrices sur les récoltes. Bref, il n'y avait plus de pommes, donc il a fallu en créer, mais avec du verre. Oui, je sais, vous êtes déjà plus capable de les entendre, ces fameuses chansons de Noël. Mais elles ont quand même une histoire qui n'est pas inintéressante. Dans la littérature de colportage, à l'époque moderne, donc du 16e au 18e siècle, on retrouve des bibles de Noël avec des chants qui permettaient aux fidèles d'intervenir dans l'ordinaire de la messe. On en connaît les airs et bientôt les paroles. D'autres chansons viennent carrément de la culture populaire. « Il est né le Divin enfant », par exemple, est un air de corps de chasse du 17e siècle. Il n'est pas rare, ben, en Europe, mais aussi un peu partout, qu'on récupère la musique et qu'on y mette des paroles religieuses dessus. Douce Nuit est née en Autriche et a été traduit dans le monde entier. On trouve même un musée à Salzbourg sur cette chanson-là, qui est née il y a 200 ans. Les anges dans nos campagnes, qui est un cantique tout aussi ancien, mais on ne connaît pas ici aussi son auteur. Plusieurs de ces chansons ont été connues parce que les enfants se promenaient de maison en maison pour obtenir des cadeaux en fin d'année, les fameuses étrennes. En Angleterre, ça va devenir les Christmas Carols. Noël devient de plus en plus désacralisé. Les chants de Noël en font foi. Petit Papa Noël de Tino Rossi, qui est chanté pour la première fois dans un film, va être vendu à 30 millions d'exemplaires. Après la Deuxième Guerre mondiale, Noël devient une fête de plus en plus commerciale, je ne vous apprends rien là. Et disons qu'on entre dans un règne où Noël doit certes être en famille, mais surtout où on doit consommer. Allez, sur ce, je vais me faire un bon plum pudding avec un eggnog. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis Joyeux Noël. Attendez, je vais la recommencer. Joyeux Noël.